السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ أعزائي مستوى الأول بسدائي وكذلك التاني بسدائي مرحبا بكم أيها التلاميذ المتعطرين في القراءة بالفرنسية لالكتور إذن عندكم مشكل كبير جدا في قراءة الكلمات والجمل والنصوص إليكم الحل السلسلة ثانية للقضاء بشكل نهائي على مشكل القراءة لالكتور تابعونا على هذا الفيديو إذن أقصر حليكم الناشط الأول لالكتور دي سلاب je lis les syllabes. Aïdoum aïe Da. Ad. De. Eud. Id. Id. Do. Dou. de, Do. Do. de, de. إعادة مرة أخرى دا. عد د اد اد اد دو. دو. دو. دو. دو دو دي دو دو دي يجب عليكم إيقاف الفيديو وقراءة هذه المقاطع بشكل جيد <تصفيق> أدن أنكم قرأتم بشكل جيد هيا بنا لتصحيح استمعوا جيدا أعدوا معي لا. عد د أد إد إد دو دو دي دو Do de de. Je, mara okra. Da ad de it id id do du de do do de de. <coughs> Pardon. Je le vidéo لكي تسعين لكم قراء المقاطع نعم جيد الآن سوف نقرأ الكلمة التالية باستعادة بالمقاطع سيلاب سنقرأ المو وقوم بسيلاب Un cadenas Des dates Des dates Des dates Des dates Le Crocodile, le Crocodile, le Crocodile. Un cadeau. Non Un cadeau non. des dates, des dates, le crocodile, le crocodile, un cadeau, un cadeau, un dessin, un dessin La dinde La dinde Les doigts Les doigts Un cadenas Un cadenas Des dates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 إذن يمكنكم الآن قراءة هذه الكلمات هي نعم جيد أن كدنا ممتاز ددات عد مرة أخرى لوكو كو لوكو كو نعم لوكو كوديل جيد أن Mon un dessin. La dinde. Aïd Marochra. La dinde. J'ai dit. Là, Les doigts. Les doigts. Les doigts. Tu ne se prononce pas. Les doigts. Mon Je lis les mots. Aïdoumaï. Deux. Une dame, une demande, madame, le dos de une dame, une demande, madame. Le dos de une dame, une demande, madame, le dos, dodo, une dictée, une dictée. Un radis. Un radis. Une poudre. Une poudre lourde. Lourde. Aïdoumaï. Hey, de, de. Une dame. Une demande. madame, le don dodo, une dictée, un radis, une poudre, lourde, j'ai eu une thèse, en euh, la vidéo, euh, là اقرأوا جيدا هذه الكلمات سيئه اظن انكم قراءه بشكل جيد لكن تصحيح تبعوا دون دون دون دون دون دون le dos, le dos, le dos, le dos, le dos, une dos, Une dictée, Un radis. une une lourde lourde. le aime il est nécessaire de savoir que vous lisez le texte de manière correcte sans erreurs euh lecture de جمل euh lecture des phrases les dards d'Airfood sont les plus délicieuses de la région du sud Les dates food les dates' food sont les plus délicieuses de la région du sud Elles sont très demandées, surtout au mois de ramadan. Elles sont très demandées, surtout au mois de ramadan. On les cueille, cueille. on les cueille dans les oasis ou poussent les palmiers. On les cueille dans les oasis oasis ou poussent les palmiers. Il y a plusieurs types de dates. Il y a plusieurs types de dates, comme il y a plusieurs types de palmiers, comme il y a plusieurs types de palmiers. <coughs> On recommence. Les dates d'Alfoud sont les plus délicieuses de la région du Sud. Ils sont très demandés, surtout au mois de ramadan. On les cueille dans les oasis, on pousse les palmiers. Et il y a plusieurs types de dates, comme il y a plusieurs types de palmiers. Mais toutes les dates sont sucrées et riches en vitamines. Mais toutes les dates sont sucrées et riches en vitamines. Elles sont très bonnes, surtout. Elles sont très bonnes, surtout quand on les prend avec du lait frais. Quand on les prend avec du lait frais. Les dates foot sont les plus délicieuses de la région du Sud. Elles sont très demandées. Elles sont très demandées. Mmh. Surtout au mois de ramadan. Mmh. On les cueille dans les oasis où poussent les palmiers. Mmh. Et il y a plusieurs types de dates. Comme il y a plusieurs types de palmiers, mm -hmm. Mais toutes les dates sont sucrées et riches en vitamines. Mm -hmm. Elles sont très bonnes, surtout quand on les prend avec du lait frais. De la vidéo. vidéo. On est tellement comme à la mot-fac. Et en attendant, on a à la mot-fac. les la elles sont très demandées, surtout au mois de ramadan. On les cueille dans les oasis, on pousse les palmiers. Il y a plusieurs types de dates. Comme il y a plusieurs types de palmiers. Mais. Toutes les dates sont sucrées et riches en vitamines. Elles sont très bonnes, surtout quand on les prend avec du lait frais. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, J'espère que, que vous allez bien. Que vous allez bien, surtout euh, la lecture. إذن نتمنى انكم التفاق بشكل جيد في قراءة هذه النصوص مو قراءة هذه الجمل وكذلك قراءة المقاطع والكلمات وصرعتهم في القضاء بشكل نهائي على مشاكل القراءة باللغة الفرنسية أتمنى ذلك إذن إلى الملتقى إن شاء الله هناك سلسلة هذيدا هناك فيديوهات في انتظاركم يا ايها التلاميذ الاعزاء مستوى الاول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي والمتعثرين في القراءه بلا ليكسيور ااتغبيانتو الى اللقاء